euh, le Soleil qui se trouve face à vous sur votre signe euh, complémentaire, opposé mais complémentaire, la Balance. C'est un signe d'équilibre et surtout pour vous, hein, puisqu'il se trouve de l'autre côté du zodiaque, euh, qui gère vos rapports avec les autres, euh, vos relations de toute nature, hein, aussi bien amoureuses que professionnelles. Finalement, c'est la Balance, c'est le signe qui vous relie aux autres et qui euh, vous dit aussi euh, peut-être un peu ce qui va vous manquer pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Alors euh, euh, la Balance, ça représente le tact, la délicatesse, la gentillesse, Bon, ce ne sont pas forcément des caractéristiques du Bélier, mais alors justement vous allez pouvoir euh, piquer un petit peu euh, au, à la balance de ces qualités. C'est en tout cas l'objet de ce mois d'octobre, c'est d'être un petit peu plus balance et un petit peu moins Bélier. À partir du 23, le Soleil sera en Scorpion, qui est un signe un petit peu, comment dire, mystérieux, euh, où euh, les choses ne sont pas clairement dites, ne sont pas non plus faites euh, au grand jour. Euh, très souvent, euh, ce sont des actions souterraines et vous aurez peut-être intérêt à ne pas trop montrer vos intentions, à ne pas euh, euh, comment dire, être trop transparent dans ce que... Bon, je sais bien que c'est dans votre nature hein, d'être transparent et de d'être de, de, franc du collier, mais la période Scorpion vous demande, comme pour la Balance, hein, de prendre un petit peu du Scorpion pour être en phase avec euh, la conjoncture et donc essayer de euh, euh, non pas de faire des complots ou de... vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'il y a le côté complotiste hein, quand même chez le Scorpion, mais euh, peut-être de euh, travailler avec quelqu'un ou euh, euh, voilà de tirer des plans sur la comète, mais pas tout seul. En ce qui concerne le travail, la vie quotidienne, euh, vos horaires, tout ça, tout ce qui tisse finalement votre quotidien, c'est géré par Mercure et Mercure va se trouver en Scorpion, c'est à dire à le signe qui suit la Balance. Hein. Et euh, en Scorpion, euh, Mercure est très maligne, elle est rusée, elle le voit clair dans le jeu des autres, et euh, ce sera peut-être aussi euh, quelque chose que vous pourrez faire, c'est-à-dire essayer de deviner les intentions cachées des autres, qu'est-ce que euh, derrière leurs paroles, ou rassurantes, ou derrière les promesses qu'on peut vous faire, Qu'est-ce qui se cache? Prenez-le comme un jeu, hein? au lieu de vous dire ah mon dieu, je vais me faire euh, doubler, je vais me faire avoir, on va me manipuler. Non, prenez-le comme un jeu et euh, au besoin, vous en parlez avec quelqu'un, hein? mais euh, essayez de voir si euh, euh, quels sont euh, les ressorts euh, cachés derrière des discours, derrière des apparences, et je suis sûre que vous trouverez, euh, parce que le, le, ce Mercure en Scorpion pour vous, le Bélier, il, il a quand même pas mal euh, d'intuition, pas mal de vision, un côté euh, un petit peu euh, on, on arrive à deviner finalement ce que les autres ont dans la tête. Il euh, y a aussi un côté un petit peu calculateur, bon ça c'est l'aspect un petit peu plutonien hein, de mercure en scorpion, mais ça n'est jamais mauvais d'être un petit peu calculateur parce que ça vous empêche, vous le bélier qui foncez toujours, hein, bah ça vous empêche d'aller un petit peu trop vite en besogne et, et de voir justement, encore une fois, plus clair dans euh, le jeu euh, des autres, hein, puisque la vie, dit euh, Irving Goffman, qui était un sociologue, euh, est une... C'est finalement... Euh, la vie est une scène de théâtre où on joue, il hein, y a les coulisses, il y a la scène, et on est à chaque fois des personnages différents, et Mercure justement, vous montrer les personnages sous d'autres angles. Côté cœur, nous avons droit à une Vénus en Scorpion, elle aussi, et elle va être conjointe à Mercure, hein, dont on vient de parler. Hein. Donc euh, il est très possible que vous fassiez, euh, comment dire, euh, une rencontre, ou en tout cas que vous vous associez avec quelqu'un au travail, pour justement calculer votre coût, s'il y a un coût à faire, c'est très possible hein, puisque au moment où nous allons passer en période scorpion, euh, vers le 23, bon ça va faire quand même pas mal de planètes dans ce signe et ça vous indique que il faut jouer le jeu du scorpion, c'est à dire être à la fois euh, donc peut-être dans un projet, dans quelque chose dont vous n'allez pas parler, mais sur lequel vous allez travailler avec quelqu'un, euh, ou alors vous pouvez également être dans un une relation affective, un petit peu compliquée, mais ça va pas vous déplaire, parce qu'il y aura de l'intensité, des questionnements, bon un petit peu un côté passionné, avec la Vénus en Scorpion, il y a toujours de l'intensité et de la passion. Euh, mais là aussi, il faut aller voir ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est... Est-ce que la, la jalousie que peut montrer, par exemple, votre euh, votre ami ou votre conjoint, est-ce que elle est euh, vraie, est-ce qu'elle est jouée, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est une preuve d'amour ou pas? Hein? Euh, c'est pas forcément une preuve d'amour la jalousie, hein? je vous le dis toujours. Euh, et avec Vénus au Scorpion, il peut y avoir aussi des questions d'argent euh, qui vont être au premier plan. N'oublions hein. euh, pas que Vénus est une planète euh, matérielle tout autant qu'amoureuse, et euh, donc euh, bon, il euh, y a des questions d'argent, mais avec Vénus, je pense plutôt à des rentrées, euh, mais des rentrées un petit peu exceptionnelles, hein, pas des rentrées euh, votre salaire, hein, des, des rentrées à côté, des bonus, par exemple, si vous faites de bonnes affaires. En ce qui concerne votre forme, vos, euh, vos volontés, enfin tout ce qui est du registre de mars, hein, et eh bien sachez que Mars va rentrer en Balance, elle aussi le 4, et que bon déjà en Balance elle est désarmée hein, puisqu'elle est chez Vénus, donc elle perd euh, de son agressivité, ça c'est sûr, mais elle est aussi un petit peu moins volontaire, décidée, euh, bon tout ce qui fait euh, vos caractéristiques à vous, Bélier, euh, disons que ça va être très atténué par cette présence de Mars en Balance. Pour le premier décan, pas de problème, hein, ça, ça va pas durer très longtemps, hein. Mars est rapide, donc euh, c'est l'affaire de 2, 3, 4 jours maximum. Alors il faut savoir qu'à partir du 19, eh bien Mars va être en dissonance avec Saturne, donc pour certains d'entre vous, il y aura des freins, mais ce seront des freins provisoires et des freins qui peuvent vous être utiles, surtout si vous êtes de ceux qui vont un petit peu trop vite, hein, qui sont dans l'impatience permanente, dans l'urgence, beaucoup de béliers vivent dans l'urgence. Hein. Donc là, ben vous allez être obligé de mettre la pédale douce hein, parce que vous voudrez accélérer d'un côté avec Mars, et puis de l'autre, eh ben, il y a Saturne qui va vous freiner. Alors Saturne, ça peut être quelqu'un de raisonnable, qui vit à vos côtés, euh, un parent, un conjoint qui va vous dire mais non, fais attention, là tu pars dans une mauvaise direction, ou là ce que tu veux, hein, avec Mars c'est souvent ce qu'on désire, euh, bon, et c'est la forme aussi hein, bien évidemment. Alors euh, bon, vous en, on peut vous dire, vous en faites trop, vous abusez, euh, euh, le corps euh, à un moment ou à un autre il a ses limites, euh, donc écoutez, si on vous donne des conseils de prudence, autant sur le plan euh, physique que sur le plan euh, de l'action, écoutez-les et, et, et, et freinez un petit peu le temps que ça passe, hein, ça va durer jusqu'à la fin du mois et après hop,